Aujourd'hui le 4 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite d'incendies causés par des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Dvurekneia, Sinkovka, Kislovka et Brest de la région de Kharkiv, plus de 40 militaires ukrainiens, ainsi que deux voitures, ont été détruits en un jour. En outre, un groupe ennemi de sabotage et de reconnaissance a été détruit dans la zone de la colonie Liman First de la région de Kharkov. Dans la direction Kranolimanski, les troupes russes ont mené des frappes d'artillerie sur deux détachements d'assaut, des concentrations de main dœuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans la région du village de Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk, ainsi que que la foresterie Serebriansky. Cinq groupes de sabotage et de reconnaissance de l'ennemi ont été détruits dans les zones des colonies de Novskoye de la République Populaire de Lugansk, Novovovodiennois, Serebrianka et Belogorovka de la République Populaire de Donetsk. Au total, dans cette direction, les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à plus de 150 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes, sept véhicules de combat blindés et trois camionnettes. En direction de Donetsk, les troupes russes poursuivent leurs opérations offensives. Au cours de la journée dans cette direction, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 100 militaires, un char, 4 véhicules blindés de combat et 5 véhicules. Dans la direction sud Donetsk, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de contre-attaquer les positions des troupes russes dans la zone de la colonie d'Orozny en cas de la République Populaire de Donetsk. Toutes les contre-attaques sont repoussées, l'ennemi est repoussé vers ses positions d'origine. En outre, à la suite de frappes d'artillerie contre des accumulations de main d'œuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vladimirovka, Prochistovka, Novukranka de la République Populaire de Donetsk, ainsi que Sherbanoë, région de Zaporozhye, plus de 180 Ukrainiens militaires, 5 chars, 5 véhicules de combat d'infanterie ont été détruits par jour, 3 véhicules blindés de combat et 10 véhicules. Pendant la journée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 83 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans son sept district. Dans les zones des colonies de Chazovia et d'Avdivka de la République populaire de Donetsk, deux radars de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruits. Cinq dépôts de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies d'Orokov, de, de la région de Zaporozhye, de Dibrova et de Konstantinovka de la République Populaire de Donetsk. Près de la ville de Kramatorsk, dans la République Populaire de Donetsk, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie d'une unité de mercenaires étrangers a été détruit. Lors d'un combat de contre-batterie près de la ville d'Artyomovsk dans la République Populaire de Donetsk, une position a été ouverte et un lanceur du système de lance-roquettes multiples Uragan a été détruit. Trois obusiers automoteurs de Essin-Vosdika ont été détruits sur des positions de tir dans les zones de la colonie de Pokalianoa, région de Kharkiv, et de la ville d'Orokov, région de Zaporozhye. Dans la région du village de Serebrianka de la République Populaire de Donetsk, un obusier des 20 a été détruit avec le calcul. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région de la ville de Kramatorsk en République populaire de Donetsk et de la colonie de Novopavlovka dans la région de Nikolaev ont abattu des avions MiG-29 et SU-25 de l'armée de l'air ukrainienne. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Zlenigay, région de Zaporozhye, Blagoveshenka, Petrovka, Kirillovka, République populaire de Donetsk et Kremneya, République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 357 avions, 199 hélicoptères, 2.813 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7.408 chars et autres véhicules blindés de combat, 968 véhicules de combat lancement multiple systèmes de roquettes, 3.772 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 7.920 unités de véhicules militaires spéciaux.